Bonjour, nous avions vu précédemment la version de démonstration du Grammar Twin Solar. Nous sommes aujourd'hui le 7 septembre, effectivement on n'est pas en hiver, mais il faut bien que je vous le présente avant qu'il fasse froid pour que vous puissiez vite prendre vos dispositions. Voici le Grammar Twin Solar version 2.0. Nous allons voir donc, c'est un petit peu le même principe, de toute façon c'est le même principe que la dernière fois. Mis à part que là nous avons donc pour l'exemple relié un thermostat d'ambiance similaire à ce que vous auriez en l'installation à la maison. Voilà, c'est mis en route. Nous allons donc voir une température d'aspiration de 16,4. Une température à la sortie de 70 degrés. Voilà, c'est assez parlant. 54 degrés de différence. Nous avions 38 degrés d'écart sur la première version. Bon, le modèle étant plus grand, il est logique que les apports calorifiques soient plus importants. Euh, et ben je vous dis à très bientôt peut-être pour une version un peu plus grande on verra selon la place bonne journée au revoir